J'espère que ça va chez vous. Franchement, il y a une citation qui dit quand tu crois que tu as touché le fond, bah en fait, tu peux encore creuser. J'ai l'impression que cette citation, elle a été créée pour Konami. Ce qui se passe là, les gars, c'est incroyable. On pensait pas qu'on allait atteindre un tel point et si à chaque fois les nouvelles sont catastrophiques. Ben là, les nouvelles d'aujourd'hui sont encore catastrophiques et j'ai peur que ce ne soit pas fini. On parle de ça dans cette vidéo les amis. Et j'ai une autre nouvelle, c'est que ça y est, Owen de chez Konami m'a répondu. Je vais vous donner sa réponse, vous allez voir qu'elle est courte. Elle veut bien dire ce qu'elle veut dire. En tout cas, je vous dis tout dans cette vidéo les gars. Euh, si vous êtes encore optimiste après ça, euh, tant mieux pour vous. Allez, c'est parti les gars Franchement les gars, si vous n'avez pas vu les news sur les réseaux, vous n'êtes pas prêts à entendre ce que je vais vous dire il y a quand même une bonne nouvelle dans cette vidéo, parce qu'il faut quand même des bonnes nouvelles. C'est que cette vidéo, elle est sponsorisée par Footmus. Donc, je vais gagner un peu d'oseille et ça, franchement, ça fait plaisir. Je vais notamment pouvoir m'acheter un micro parce que j'en ai marre de faire des vidéos debout avec un micro-casque. J'ai l'air d'un con. Je vais prendre un petit micro-cravate, ça vaut 2 300 balles. Euh, on va piocher dans les économies, tu m'as compris. Donc, vidéo sponsorisée par Footmus. Footmus, c'est quoi C'est en Chine, c'est des réplicas de maillots. Et du coup, bah voilà, vous les payez moins cher que des vrais. Par contre, ça vient de Chine, donc ça met du temps. faut pas s'inquiéter, mais ça met genre un mois. Donc, euh, quand tu te commandes, bah, tu sais que ça met du temps. Et en plus, tu as un code promo avec le code LUTHOR. Bref, c'est dans la description. Alors déjà, on va parler d'Owen qui m'a répondu. Owen, c'est le responsable communication chez Konami UK. Donc, c'est pas n'importe qui, tu vois. C'est pas Jean-Guy qui est à la compta et qui envoie des mails. Non, il m'a répondu directement avec son mail perso. Donc, je lui avais demandé, Owen, notamment, pourquoi ce que j'ai testé à Londres, c'est pas du tout ce qui est sorti là. Et… Il m'a répondu, donc longtemps après quand même, en s'excusant et en me donnant la raison. Donc ça, c'est une raison perso, je ne vais pas vous la donner. Tu vois, je pense que s'il avait envie d'en parler sur les réseaux, il en parlerait sur les réseaux. Mais sur ma question, il a répondu ça. Bien sûr, euh, j'ai utilisé un traducteur. Je ne peux pas partager plus de choses qui n'ont pas déjà été partagées sur nos réseaux sociaux. Mais vous avez l'avantage de voir ce que eFootball deviendra dans un avenir proche. Donc, il confirme bien que la version j'ai testé à londres déjà elle est bien différente que celles qui sont sorties, un hein, ce qui disait que j'étais mytho et après il dit je suis conscient de la situation très négative du moment et j'espère améliorer cela au fil du temps si possible vous, vous faites votre propre avis donc qu'est ce qu'il dit en gros il dit que bientôt quand on ne sait pas il y aura la version que j'ai testé à londres qui sortira quand il dit un avenir proche semaine, mois, on ne sait pas. Ça, c'était début de semaine. Sauf qu'aujourd'hui, là, à 14h, nouveau communiqué de la part de Konami. Et moi, j'avais entendu des rumeurs de report. Mais vous savez, les rumeurs, on en entend tellement que je pas prêté plus attention que ça. Sinon, bien sûr, je vous en aurais fait une vidéo. Donc, qu'est-ce que dit ce communiqué Le communiqué, il est Très bizarre, il est très flou, et vous allez voir qu'on va analyser ça, et je pense qu'il est flou volontairement. Je pense que c'est fait exprès que ce soit flou, parce que bah, si c'est flou, il bah, y a des trucs qui restent en suspens, et on peut se dire, oh, finalement ce sera peut-être comme ça, ou finalement ce sera peut-être comme ça. Je vous propose de vous lire le communiqué, et après on en parle ensemble. Sauf que vous allez voir que derrière se cache peut-être un truc... Bien plus gros, bien plus grave que ce simple report de mise à jour. Je commence avec justement le de Konami. Nous vous remercions vraiment d'avoir joué à eFootball 2022. LOL. Nous tenons à informer tous les utilisateurs que nous avons décidé de reporter la sortie de la version 0.9.1 à début novembre. Nous nous excusons sincèrement, nanani nanana. Le reste, en fait, on s'en fout complètement. Ce qui nous intéresse, c'est cette phrase. Et là, vous allez me dire, bah, c'est pas grave, Luthor. Celle qui devait sortir... Bah, le 28 octobre, bah, elle va sortir le 11 novembre. Voilà, c'est tout simple. C'est vrai que c'est tout simple. Si c'est ça, c'est pas grave. C'est reporté d'une ou deux semaines. Franchement, on n'est plus à ça près. Mais est-ce que c'est marqué ça, les amis Bah Non, c'est pas marqué ça. Est-ce qu'il y a des dates Il n'y a aucune date. Est-ce que c'est marqué Nous avons décidé de reporter la sortie de la version 0.9.1 au 11 novembre. Non. Ils nous mettent, nous avons prévu de la reporter début novembre. Ça veut dire quoi bah En fait, ça veut rien dire. C'est flou. Pourquoi pas nous dire jusqu'au 11 novembre bah Je pense que derrière ça, il y a peut-être un autre problème. Quel problème Alors, si on suit cette logique, et vous allez voir que je vais aller plus loin, je vais extrapoler. Encore une fois, c'est des rumeurs. C'est des rumeurs notamment qui viennent du côté du Brésil, mais lui, il est tout le temps très bien renseigné. C'est des rumeurs que j'ai entendues aussi. Donc... Vous verrez qu'il y a de grandes chances malheureusement que ce soit vrai. Donc la version qui devait sortir le 28 octobre, qui s'appelait la version 0.9.1, qui devait corriger quelques bugs, va donc sortir début novembre. Peut-être qu'effectivement, peut-être que ce sera le 11 novembre. Sauf que il y a de grosses rumeurs, comme quoi la version 1, la version finale, hein, la version aboutie avec les modes de jeu, etc. Bah, elle, qui devait sortir le 11 novembre, serait elle aussi reportée. Reporté à quand On parle de décembre, voire de 2022. Là, c'est très grave. Là, c'est très, très, très grave. Ça veut dire que bah, jusqu'à 2022, on va jouer à une espèce de démo, une espèce de bêta même. Parce que tant qu'on n'est pas à la version 1, pour moi, c'est même pas une démo, c'est une bêta. On va jouer à une version bêta qui est full buggée. Donc, certains vont me dire « moi, j'ai pas de bug ». Si, les mecs, il y a des bugs. Même Konami s'excuse dans ses tweets. Même Konami s'excuse de la qualité de leur jeu. Donc, ne dites pas qu'il n'y a pas de bug. Ne dites pas que vous rencontrez pas de bug. Peut-être que vous ne les voyez pas. Je ne sais pas. Mais il y a des bugs. Même eux, ils le disent. C'est quand même pas nous qui l'inventons. Ils l'ont dit... Que le jeu n'était pas à la hauteur, qu'il avait besoin d'un correctif et que c'était important. Ils l'ont dit, ils se sont même excusés. Il n'y a pas beaucoup d'éditeurs qui s'excusent. C'est très rare. Et quand ils s'excusent, c'est vraiment qu'ils n'ont pas le choix et c'est vraiment très très grave. Là, c'est très très grave. Alors effectivement, si c'est juste la version 0.9.1 qui est reportée de deux semaines et que finalement le 11 novembre, on a tout, bah tant mieux. Mais non, malheureusement, le 11 novembre... Au mieux, on aura la version 0.9.1. Donc, je vous rappelle qu'est-ce que c'est la version 0.9.1. C'est la version qu'on a en ce moment, exactement la même, avec les mêmes modes de jeu, mais avec quelques bugs corrigés, quelques bugs. Ça va pas être tout le gameplay total, ça va pas être tous les problèmes de gameplay, malheureusement. Bah franchement, les gars, pour moi, c'est catastrophique. Ça me fait pas plaisir. Je sais, il y en a qui disent « Oh, Luthor, je sais pas quoi ». Non, moi, ça me fait pas plaisir, les gars. Moi les vues que je fais sur eFootball, si eFootball e marchait bien, si eFootball était un bon jeu, je ferais plein de lives sur YouTube, je serais trop content. Je sais, il y aurait du monde, en plus je serais en train de kiffer. Le problème, c'est que ce n'est pas le cas. Moi, je ne peux pas faire des trucs sur un machin qui ne me plaît pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire Bah, Quand il va y avoir la sortie de cette mise à jour, on va faire un live, je vais le découvrir, je vais vous faire des vidéos, c'est normal. Mais voilà, derrière, c'est compliqué de faire plus. Et... Il y en a qui disent, oh ben, on attend que tu retournes ta veste, je sais pas quoi. Les gars, moi je vais pas retourner ma veste, je, je l'ai dit que cette version ne me plaisait pas. Si dans un, un mois, deux mois, trois mois, là, le jeu est bien, je vais, je vais y jouer, forcément. Mais tant que FIFA est bien, je continuerai à jouer à FIFA. En tout cas, les gars, dites-moi ce que vous pensez de cette annonce encore une fois aujourd'hui qui est floue et qui est encore une fois négative. J'ai tellement hâte, tellement hâte de vous faire une vidéo avec du positif sur ce jeu, mais malheureusement j'ai l'impression que c'est encore très très loin. C'était Luthor, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, je vous fais des bisous les gars, ciao